Bienvenue sur la chaîne du sous c'est Sébastien et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir Julien Dimoranta. Générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas découvrir le bouton s'abonner tout en bas. Tu cliques dessus, tu actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois. Je vais te livrer des vidéos justement sur la sous-location, la conciergerie d'appartement et très justement, eh bien, l'investissement locatif. Et c'est un bon tremplin pour présenter aujourd'hui, eh bien, Julian Dimo Et lui, c'est lui. Il est là en personne. Et justement eh bien aujourd'hui, petite interview, vidéo un petit peu spéciale où justement on va parler d'investissement locatif avec Julien. Alors, ils sont deux normalement, un hein, Jean et Julien, voilà. Euh, là j'ai le plaisir de recevoir Julien et du coup je vais le laisser un petit peu se présenter, nous expliquer ce qu'il fait et on va un petit peu, euh, je vais poser quelques questions histoire de voir un peu euh, ce qu'il y a derrière tout ça. et On va creuser un peu tout ça quand même. Allez, je te laisse la parole. <rire> pour voir si c'est sérieux ou pas quoi. Hein. Euh, donc moi Julien, je suis associé avec Jean qui est mon cousin et donc nous on investit dans l'immobilier en partant bah, de rien du tout. Et, et nous notre système c'est de lever de, de la dette donc euh, auprès des banques pour pouvoir euh, bah, acheter des appartements et faire du cash flow en étant euh, propriétaire et on utilise plusieurs techniques, dont la location simple, courte, euh, de la colocation. Euh, et le but, c'est de faire de la massification pour dégager le plus de cash flow, tout en capitalisant. Et on accompagne les personnes euh, aussi à faire la même chose que nous, en partant de rien. Alors, c'est un peu c'est mieux. Et, et voilà ce qu'on fait euh, brièvement. Alors, sachant que vous, hein, si je ne me trompe pas, vous avez quand même un beau parcours euh, immobilier, hein, puisque... Hein, crois, hein, bon, je... bon, je... On a bricolé, on a bricolé. <rire> Allez, je te laisse un peu donner quelques chiffres. Alors nous, en gros, on, est... on a 40 appartements chacun. Euh, Jean avait un peu plus d'expérience que moi parce qu'il avait commencé plus tôt. Il a eu le déclic plus tôt et il a eu bien eu de la chance. Euh, par contre, moi, je l'ai rejoint et j'ai fait mon parc de 40 appartements en 4 ans. Donc Je me suis, oui, je me suis très, très énervé. Pour la petite anecdote, euh, j'ai travaillé en banque. Sur le patrimoine et sur le professionnel, et j'étais inspecteur des impôts pendant 8 ans. Voilà. Donc ça, ça aide, mais ça n'empêche pas qu'il faut fournir toutes les actions Bien qui sûr. vont dans le sens Bien aussi. Quoi. Donc voilà. Donc du coup, les personnes que vous accompagnez sont des personnes. Euh, C'est quoi C'est des nouveaux investisseurs C'est des investisseurs déjà un petit peu chevronnés Comment ça se passe et, euh, les questions, c'est euh, euh, clairement euh, moi, par exemple, j'ai envie de, de vous confier une recherche d'appartement. Est-ce que euh, vous définissez avec moi peut-être le budget Est-ce que euh, mes objectifs à atteindre, je sais pas, par exemple en cash flow ou, ou en termes de patrimoine Ou est-ce que vous définissez je sais pas, peut-être des zones où moi je souhaiterais plutôt investir que d'autres comment, comment ça se passe concrètement Ok. Ouais. Alors, question négavas, mais ouais, c'est intéressant. Euh, en fait, si tu viens, déjà on va voir si tu es capable de lever de la dette. en fait. Si tu es capable de lever de la dette, du euh, oui, ok, on va pouvoir Accompagner parce que nous euh, bah, on est tous les deux dans l'immobilier, mais on n'est pas dans, la, dans le même secteur finalement. Quoi, euh, si tu peux lever de la dette, c'est la première chose qu'on va regarder. Ok, donc on va pouvoir travailler ensemble. On va déjà regarder le niveau que tu peux aller chercher en, en endettement, donc la, la profondeur de l'effet de levier bancaire en fait. Donc on a déjà ça. Euh, deuxièmement, bah ton secteur, on va regarder bah, s'il ouais, est propice ou pas. Bon, tu es à Paris Centre, tu te doutes bien que ça va être compliqué pour être rentable, quoi. Et puis, euh, bah après, t'expliquer si c'est judicieux ou non de faire l'investissement. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, euh, bah, en fait, tu ne peux pas lever de la dette. Bah, Malheureusement, tu ne peux pas, tu peux pas. Bah, tu peux pas. Bah, là, vaut mieux rester sur ta technique et puis euh, bah, avec les résultats que tu as, euh, il ouais, faut continuer. Et une fois que tu as tes résultats, effectivement, tu retombes dans le, dans le cas numéro un. et tu peux lever de la dette. Et après, le troisième cas, c'est si tu n'as pas envie de faire du levier de crédit, on n'est pas magicien. On n'est pas magicien. Donc du coup effectivement le, le premier critère c'est de vérifier, enfin vous vérifiez qu'on peut réellement lever de la dette parce que sinon ça sert à rien de, de, de, de persévérer euh, là dedans, autant attendre un petit peu ou faire de la sous-location euh, comme je sous fais. Voilà. Euh, sous-location, je pense vraiment que c'est euh, vraiment un bon plan parce que ça te permet de ne pas être en stress avec le, le, le crédit sur la gueule hein, quand même. Hein, parce que des fois quand tu t'endettes à 100 000 et tu n'as pas l'habitude de ça, ouais. au début tu dors quand même pas bien quoi, et mm -hmm. quand tu vas signer chez un notaire, bah le premier tu stresses un peu quoi, alors que la sous bon bah puis toi t'as des techniques assez redoutables, euh, finalement t'es engagé sans lettre, si j'ai bien pigé. Euh, donc le stress de l'investissement avec un effet bancaire derrière, c'est pas pareil. Alors comment ça se passe Donc les personnes, du coup, vous, allez, vous allez donc vous les sélectionnez sur sur dossier, hein, si si ouais. j'ai bien compris, et ensuite vous les accompagnez pendant combien de temps euh, Combien de temps en règle générale dure un projet euh, Voilà, est-ce que ouais. tu peux un petit peu euh... ouais, ok, ça marche. Alors le projet euh, en temps de croisière, un temps de croisière normal, c'est six mois pour euh, moi, je dis euh, accoucher d'un bien immobilier. Donc, c'est trois mois de moins que la gestation euh, humaine. Mais en général, c'est six mois. Et nous, notre accompagnement, il dure un an. Mais encore, ça dépend de ce que tu as besoin. Et comme nous, donc on sélectionne les personnes, puis il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ça. Donc, on dit, bah non, pas besoin de, de ça, tu as juste besoin de ça, quoi. Donc, on sait les déclics qu'il faut. Et puis, euh, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme compétences pour, pour avancer, quoi. Et en termes de, de rentabilité, est-ce que vous, vous, vous affichez des, euh, des rentabilités moyennes aujourd'hui euh, ou garanties ou je sais pas euh Alors, on ne peut ouais. jamais garantir de, de rentable parce que sur le papier, le mec, il achète un truc à 15%, bah, c'est 15%. Mais s'il ouais. si est derrière à la moitié de la valeur, bon bah c'est pour ça que je ne peux pas le garantir. Par contre, nous, on a une exigence, c'est 10%. C'est D'accord. Pourquoi bah, Parce que pour pouvoir enchaîner. Et le problème de l'investisseur moyen du dimanche, c'est qu'il ne fait pas gaffe à sa rentabilité. Il tombe dans l'autofinancement, voire il doit même de la thune tous les mois. Et bah là, du coup, il est complètement bloqué. Donc là, du coup, dans ce cas-là, s'il est bloqué au bout de 2-3 biens, c'est classique, ça arrive. Bah, vaut mieux qu'il rebascule chez toi. Et du coup, tu l'accompagnes à régénérer d'autres revenus supplémentaires avec de la, de la sous-location. Et là, du coup, après, il pourra recapitaliser. Quoi. Après, il faut, enfin, euh, tu sais, toi comme moi, il faut 100 bâtons d'énergie dans la journée. quoi. Donc très clairement vos, vos clients, euh, vos clients cibles, hein, euh, enfin on va dire vos, les investisseurs cibles, c'est finalement les investisseurs qui, qui se lancent dans l'immobilier, qui veulent absolument pas passer de temps, ou alors oui ou des investisseurs qui ont déjà fait des bah, quelques ah, projets, qui on ouais. qu ont déjà euh, acheté plusieurs biens, il y en a qui ont déjà acheté plusieurs biens, sauf qu'ils n'arrivent pas à passer le next level. Et le next level, euh, bah, il est pas simple. C'est plus euh, des, comment dire, des notions basiques. Non non faut passer un autre cap quoi, et il faut que tu deviennes investisseur quoi, pas acheteur tu vois la différence et la notion c'est okay. pas du tout pareil est du quoi. Pareil. Ouais. Oui parce qu'effectivement là où je te rejoins c'est qu'on a beaucoup de personnes qui font de l'immobilier mais qui ne gagnent pas du tout d'argent, c'est que dans un but uniquement patrimonial, donc moi si j'ai bien Alors, compris, ouais. voilà. Ouais. voilà, voilà ouais, je te laisse un petit peu compléter euh, euh, ça. Ouais, euh, j'ai jamais une petite bien parce qu'il <rire> me met juste patrimonial, là je dis ah il bon, encore un autre truc quoi, il <rire> euh, y a donc l'aspect rentabilité pour dégager des revenus, donc ça c'est le premier truc, et après tu as l'aspect aussi patrimonial donc du de, de transmission et de capitalisation d'un bien dans les quartiers assez UP on va dire, euh, genre Champs-Élysées genre, pour schématiser vraiment. Donc là, c'est du patrimoine. intangible une renta dégueulasse, clairement. Euh, tu dois même mettre au bout. Le problème, c'est que si tu l'as fait, mais que tu as plein de cash flow à côté, c'est pas un problème. Tu as le droit de diversifier ta stratégie. Par contre, quand tu commences par ça là, et que tu pas les sous, et ben voilà. Donc là, tu as intérêt à faire de la sous-localement parce que les banques elles te prêtent plus. Hein. D'accord, donc du coup, c'est ça qui est bien aussi, je pense, de, de travailler avec, euh, avec Jean et Julien, c'est que vous les accompagnez, les investisseurs, c'est pas uniquement euh, on vous met entre les mains une formation, c'est aussi un accompagnement, c'est ça, alors, ça euh, alors, ouais, justement, nous, euh, le, le truc qu'on avait diagnostiqué et que nous, on avait, qu'on aurait horreur d'avoir, de, de, de c'est d'être comme un con derrière son écran et que bah, quand tu as besoin de réponse à une question concrète, bah, faut la, il la faut. Nous, euh, on a un programme où, euh, bah, il y a déjà nous, donc c'est nous qui les faisons. Déjà, on a banquier, notaire, euh, comptable, spécialiste travaux, conducteur travaux et décoration d'intérieur. Enfin, euh, tu as des questions, quoi. Et on est là, par exemple, euh, au moment de la vidéo de ce mois-ci, on est à 14 euh, coachings euh, par mois. Ah oui. C'est du jamais vu, mais nous, on veut que chacun euh, qui passe chez nous et y ait un résultat et que bah, ça cartonne, quoi. Ils nous ont dit bah, pourquoi ils ont envie de le faire. Ok tes objectifs ok alors on va rehausser un peu tes objectifs et par contre malheureusement avec nous t'as pas le droit de procrastiner quoi t'as pas, pas d'excuses en fait 14 coaching par mois c'est pas possible on dire, oh, bah, tu peux en louper 3 4 parce qu'on a tous une vie et tu vas me dire mais si tu veux changer ta vie viens à tous quoi ah ouais c'est ça qui est intéressant qu'il y a une petite partie aussi un peu mindset euh, vous aidez les gens à vraiment euh, à croire euh, à leurs projets ils nous, quoi. ils nous font confiance ils nous font confiance, euh, donc du coup, euh, nous, on va leur faire confiance euh, aussi. C'est-à-dire que ça. c'est pour ça qu'on sélectionne, on prend pas n'importe qui. Euh, que tu sois débutant, que tu sois même au SMIC et tout, on sait que c'est possible. Il faut mettre les bonnes actions et tout. C'est pas parce que tu vas gagner 5000 euros par mois et tout qu'on va forcément sélectionner. Hein. Il y en a, on a recalé parce que tu as un mindset de, de chips. Tu peux être débutant avec des peurs, ce n'est pas un problème, mais avec un bon mindset, on peut faire des choses. Parce qu'il faut quand même, c'est un marathon, hein, donc on ne lâche pas l'affaire. La c'est pour ça qu'on sélectionne et tu as des mecs qui disent « Ouais, mais j'ai un bon salaire, je peux faire. » Bah fait, mais sans nous. Parce que nous, on n'aura pas envie de t'accompagner. Ok, super. Euh, bah, très intéressant. Euh, ça change un petit peu de tout ce qu'on peut voir à droite à gauche. Là, effectivement, il y a un vrai accompagnement. Ce 14 séances de coaching par mois, c'est juste Énorme, d'ailleurs, quand tu m'avais dit ça, ça m'avait oui, bah, un peu bluffé. J'ai dit waouh! Quand je fais des, des coachings, moi, c'est des séances de 3h30, 4h. Ouais, donc c'est. Tout le euh... monde vient avec sa question, tout le monde a sa réponse. Ah, c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant et, euh, et qui permet vraiment d'avoir des résultats. Euh, euh... Ouais, par contre, à la fin, fin du coaching, je sais plus comment je m'appelle. Hein. <rire> <rire> ok, super. bah Du coup, Julien, comment on fait pour vous retrouver alors, vous pouvez nous retrouver donc sur euh, YouTube, sur la chaîne Imo Renta, donc Imo et Renta. Toi, on a été chercher assez loin, immobilier, rentabilité, tu vois les gars, ils ont quand même un peu... <rire> euh... Et sinon aussi sur Instagram, Imo underscore Renta, donc ça s'affiche d'ailleurs sur la vidéo. Tac, tac, comme ça vous pouvez trouver. Et puis euh, n'hésitez pas parce qu'on répond à tout le monde sur Instagram. Parfois ça peut prendre un petit peu de temps, des fois on se fait submerger, mais on répond à tout le monde, c'est notre promesse. Voilà. Bon bah super, bah écoute, si cette vidéo t'a plu, je crois que c'est le bon moment pour lâcher le... Gros pouce bleu. C'est ça. Voilà. Et puis, bah, comme tu le sais, hein, vouloir changer de vie, c'est bien. Mais le faire, c'est encore mieux. On va se terminer. Julien, je vais te souhaiter eh bien, euh, beaucoup de succès. C'est ça. Bah, joyeux Noël et puis une, une... <rire> voilà. bonne année. Voilà. Bonne à toi. <rire> <rire> joyeux anniversaire aussi. aussi C'était <rire> aujourd'hui, je crois. c'est aujourd'hui. Euh, au moment où tu regarderas cette vidéo, ça, ça sera peut-être possible que ça soit aujourd'hui. toi. Allez, sur ce, on vous laisse. Passez une bonne journée. Ciao. Ouais, ciao.